Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel qui va être destiné plutôt aux débutants. Euh, C'est une question qui revient assez fréquemment. Comment accéder à un script qui se trouve sur un autre GameObject Alors je vais vous expliquer ça le plus simplement possible ici, avec justement des objets très simples, une scène très simple. Vous pouvez voir à l'écran un cube et une capsule et ces objets possèdent tous les deux un script. Pour le moment, sur le cube, j'ai un cube script. Et euh, sur la capsule, j'ai euh, un script qui s'appelle capsule script. Donc très simple. Alors, on va maintenant euh, s'intéresser à comment on peut justement, par exemple, depuis la capsule, accéder euh, à un script qui se trouve sur le GameObject qui est un cube. Alors, si on va jeter un œil au niveau des scripts, on peut voir que le script de la capsule est totalement vide. Il y a juste une méthode start. Pour le cube script, j'ai tout simplement ici une variable privée qui représente ces points de vie qui se nomme f. Donc la première chose qu'on doit faire, on veut accéder depuis la capsule, donc depuis le script de la capsule, à au cube du script. Donc pour ça, il faudra quand même que dans notre classe, on référence quelque part ce script. Alors comment on va faire ça En fait, on va tout simplement créer une variable de type cube script et on va la nommer comme on veut. Ici, par exemple, je vais mettre cube euh, script en minuscule. Alors, si je fais ça, c'est très bien. Sauf que pour le moment, on ne la voit pas dans l'inspecteur. Donc, si je veux le voir dans l'inspecteur, je peux la passer en public. Or, ça c'est valable si ensuite euh, je veux rendre euh, cette, euh, ce cube script public. Là ce n'est pas tellement le cas. Donc une bonne pratique serait tout simplement d'utiliser ici euh, la balise serialize. Alors on va écrire ça comme ça voilà serialize ce qui permettra en fait de garder cette variable de type cube script et qui se nomme cube script avec un majuscule, privée tout simplement. Alors maintenant c'est très bien. Mais euh, si je fais ça, qu'est-ce que je veux faire Donc si je veux accéder maintenant à cette variable, ici, health. Imaginons qu'au start, je veux la décrémenter de 10 points. Je vais donc prendre mon objet cube script en minuscule. Et là, si je tape health, on peut voir que rien ne se passe. Je n'y ai pas accès. Pourquoi Tout simplement parce que, ici, cette variable est privée. Pour que je puisse y accéder, il faudrait qu'elle soit publique. Donc le fait de... La rendre publique comme ceci va permettre non seulement de l'avoir dans l'inspecteur, bien qu'on pourrait la cacher, mais ça va surtout permettre d'y accéder depuis l'extérieur de ma classe ici. Donc j'enregistre les modifications, et si maintenant je tape « cubescript.health, on va pouvoir voir qu'il apparaît bien. Et là, je pourrais décrémenter tout simplement en faisant un « moins égal 10 ». Alors, on va pouvoir tester ça très rapidement. Donc, on retourne dans Unity. Alors, maintenant, si je sélectionne la capsule, on peut voir qu'un champ est apparu qui s'appelle CubeScript. Donc, là, je vais devoir glisser tout simplement ce script dedans. Alors, attention, je ne glisse pas le CubeScript. D'ailleurs, on peut voir que ça ne fonctionne pas. Il faut bien que je en fait, euh, sélectionne et glisse dedans l'objet Cube qui lui possède ce CubeScript. À ce moment-là, maintenant, si je lance ma scène en sélectionnant le Cube, on va pouvoir observer que la variable « elf au lancement, au start, est bien décrémentée de 10. Alors, il y a d'autres façons aussi de faire, par exemple ici, si je ne voudrais pas passer par l'inspecteur. C'est vrai que vous auriez tendance à faire ça, mais parfois, si vous voulez en faire un préfabré réutilisable ou autre, vous vous dites peut-être que ben, c'est assez embêtant de le glisser dedans. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser la méthode « awake » et on va tout simplement charger dynamiquement ce, cet objet. Donc pour ça, je vais dire CubeScript est égal à et là je vais aller chercher la classe GameObject, je vais aller chercher Find et je vais aller chercher tout simplement le nom de l'objet. En l'occurrence ici c'est Cube tout court et je vais faire un GetComponent pour aller attribuer le composant, le composant pardon, qui va être tout simplement le type, c'est-à-dire CubeScript. Et là je vais avoir exactement la même chose si j'enregistre, si on retourne dans Unity. On peut observer que maintenant au niveau de la capsule, je n'ai plus le champ qui attend mon objet. Mais grâce au code et à la méthode awake, je vais aller en fait récupérer ce script sur l'objet qui se nomme cube. Et vous allez pouvoir observer que le résultat sera totalement identique. Alors il serait aussi intéressant de pouvoir exécuter des méthodes. Et pour l'exemple, on va créer ici une méthode qui doit de nouveau être publique. Donc public void. Et ici, je vais l'appeler kill cube. Je ne mets aucun paramètre. Et maintenant à l'intérieur, je vais simplement faire un destroy de quoi De 10 game object. Rappelez-vous, ce script est euh, assigné à mon cube. Il s'appelle CubeScript. Donc je vais tout simplement en appelant cette méthode depuis le script de la capsule, le euh, détruire dans ma scène. Donc on enregistre les modifications. Donc évidemment, maintenant je vais faire la même chose. Par le biais de ma variable qui est de type CubeScript. je vais aller chercher la méthode kill cube tout simplement et là on retombe dans Unity et si je lance maintenant ma scène évidemment on peut voir que le cube a bien été détruit alors tout simplement si on veut simplifier vraiment les choses dans la classe et le script où vous voulez euh, en fait accéder à d'autres variables ou méthodes vous créez une référence à euh, le, le script que vous voulez euh, en fait toucher on va dire et ensuite, si vous ne passez pas ça euh, dans un champ, vous pouvez l'assigner avec un game object found. Euh, et ensuite, bah, vous n'avez qu'à utiliser en fait la variable ici que vous avez créée pour accéder aux, euh, aux variables et aux méthodes. A noter qu'il est obligatoire pour pouvoir accéder à ici la variable euh, ou la méthode que elle soit déclarée avec le mot-clé public devant pour pouvoir y accéder justement depuis un autre script d'ailleurs si on écrit ici private à la place qu'on enregistre qu'on retourne dans unity que maintenant j'ai déjà un problème c'est à dire qu'on me dit que en fait le script et la méthode KillCube cube euh, est inaccessible à cause d'une erreur de protection Bien évidemment, tout ça est simplement dû parce qu'ici, j'ai oublié de le mettre en public. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.